Dans 15 minutes, hein, un... je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui, c'est direct, que c'est sans feedback. Hein, dans 10 minutes, c'est le silence. Vous mettez la dernière main à vos chroniques. On n'a pas beaucoup de dialogue ah. puisqu'on a fait l'interview... C'est euh... parfait, c'est parfait. Vous l'avez mis dans l'ordre du sommaire quand vous allez le dire, oui. ou alors à l'envers. Oui. Bah là en gros c'est le début, là c'est la fin, ah oui. donc en gros, on va commencer par la fin. Okay. Dans cette émission, j'étais rédactrice en chef. Le rôle c'est pas que durant l'émission, c'est pendant toute la préparation, trouver les sujets pour les chroniques, les débats, les interviews, aider à les faire, réaliser le fil conducteur de l'émission, et ensuite bah, tout superviser dans le studio durant l'émission. Généralement, le rédacteur en chef, il est seul, mais il travaille avec tous les membres de l'atelier. Arnold, je baisse un petit peu parce bah, qu'il parle fort. Et ouais. puis euh, Elias, bah, comme il rigole beaucoup, du coup, bah, je baisse aussi un petit peu. Ouais. Vous vous installez Vous réglez vos casques Faites attention. Allô Attends, déjà, ça marche pas. Mec. Le fil rouge, c'est un peu l'animateur de, de la radio. Dans ce rôle-là, tu n'es pas obligé d'avoir préparé quelque chose à l'avance. Tu peux, mais on ne t'oblige pas. Contrairement, euh, par exemple, au chroniqueur, quand tu es fil rouge, tu as l'impact du moment. Alors attention, je lance la diffusion. C'est le silence total. Studio 104. Studio 104. Studio 104. Studio 104. Et bienvenue au Studio 104 sur la radio du Collège Émile Zola, à Ini rue de Lovniche. Comment tu vas, Elias Eh bah, ben, écoute, euh, moi, ça va très bien. Et dis-moi, Arnaud, est-ce qu'aujourd'hui euh, le, le sommaire, est-ce qu'il est bon Dans ce sommaire, nous aurons une interview de Emma qui va nous poser des énigmes en mathématiques. Je réfléchis pas vraiment que je suis en direct. Je, je me dis, allez, c'est parti, j'y vais. Et puis, euh, si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, j'essaierai d'améliorer. galère euh, à trouver nos mots, à trouver euh, nos expressions, savoir ce qu'il faut faire, dire. C'est compliqué, mais au fil du temps, tu t'améliores, tu réagis mieux face aux actions qui se passent. Nous aurons une chronique de Théo et Yanis spécial Noël. Ah mais Noël, cette saison que tous les enfants attendent et en plus euh, les cadeaux, on va pas se cacher, ça, ça fait plaisir à tout le monde. Il faut pas avoir peur de soi-même, enfin je sais pas comment expliquer ça mais euh, il faut avoir confiance en soi, se dire que c'est pas parce qu'on euh, a quelques problèmes euh, qu'on va pas réussir. C'est notre voix quoi, enfin, je... les gens ne nous voient pas directement et même moi, après avoir fait ça, je comprends pas pourquoi je n'avais pas confiance en moi avant. Et on accueille tout de suite Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Écoute, c'est la première fois que tu passes sur le Studio 104. Est-ce que tu es stressée Un peu. Alors, on nous a dit que tu nous as préparé un petit quiz. En fait, c'est plutôt deux énigmes. D'accord. Tu peux commencer. Alors, la première, c'est... Je commence par E. Je finis par E. Je ne contiens qu'une lettre. Mais je ne suis pas E. Qui suis-je <rire> moi, moi, moi personnellement, je, je ne savais pas. Est-ce que tu, tu pourrais peut-être. Euh... Mmh, non, moi je suis perdu actuellement. Tu pourrais nous, nous donner la réponse Plutôt la semaine prochaine. D'accord, pas <rire> de problème. C'est une énigme hein, de toute façon. Oui. Et bah écoute, merci Emma euh, d'avoir été là. Et euh, bah, nous allons euh, finir euh, cette émission. Et on vous dit à plus tard sur le studio 104 on est parti de rien. On travaillait dans la salle polyvalente ou dans le CDI et maintenant, on a un studio, une salle de rédaction, une table de mixage, des ordinateurs, un paperboard. Quand on se dit que quand on fait une émission, peut-être dans le studio, on n'est que 5 ou 6, mais on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent et euh, du coup, ça nous donne de la confiance en soi et, et voilà. Un skip sur studio 104. <rire> et quatre, studio 104. Studio 104. Studio 104.